Le niveau 2 est une transition entre les niveaux débutants et intermédiaires. Il s'adresse aux personnes qui ont une expérience et une connaissance en entraînement et qui n'ont pas été actifs au cours des derniers mois, voire de la dernière année. Pour les entraînements à musculation, les séances sont organisées de façon à focaliser sur quelques groupes musculaires à la fois. Les séances d'entraînement sont divisées en deux circuits d'exercice pour lesquels nous ferons une série de 10 répétitions selon un tempo 2-0-2-0, c'est-à-dire deux secondes pour la montée et deux secondes pour la descente. Des entraînements par intervalles à haute intensité sont également prévus au programme et pour lesquels nous ferons deux séries d'un circuit de 8 exercices. Au niveau 2, je vous recommande d'utiliser des poids allant de 8 à 15 livres maximum et portez une attention aux conseils qui vous sont donnés tout au long des exercices concernant votre positionnement, vos mouvements et votre respiration. Sur ce, suivez ma vitesse et amusez-vous!